L'objectif de cette vidéo est de présenter l'activité test dans Moodle. Donc ça c'est très pratique parce que ça vous permet de faire des petits quiz que les élèves pourront faire en auto-évaluation. Alors c'était un petit peu long à générer et à créer, par contre le gros avantage c'est qu'on peut se créer une banque de questions qu'on pourra réutiliser partout dans Moodle, et qu'en plus ça se corrigera tout seul, c'est-à-dire que les élèves auront directement le feedback, le retour et la note Alors ici j'ai bien activé le mode édition, et puis je vais faire ajouter une nouvelle activité, et je vais choisir test. Donc dans un premier temps, je paramètre le test en lui-même, et après je ferai les questions. Donc là je vais appeler ça, tester vos connaissances. Je pourrais faire une petite description qui s'afficherait sur la page de cours. Je peux limiter dans le temps l'accès au test. Je peux euh, limiter ce qui se passe si j'ai dépassé le temps. Je peux mettre une note. Alors, soit j'autorise des tentatives illimitées. Moi, je vais dire que j'autorise, admettons, à faire une seule tentative au test. Alors, si vous en mettez deux ou trois, vous pouvez choisir de garder la note moyenne, la note maximale, la dernière tentative, la première tentative. Ensuite, au niveau de la mise en page, je vais dire que je veux qu'on change de page toutes les 10 questions. Il y aura un petit menu pour naviguer dans le quiz après. Le comportement des questions, je vais les mélanger. Comme ça, si plusieurs étudiants font le même quiz en même temps, ils n'auront pas les questions posées dans le même sens. Et à l'intérieur des questions, je pourrai aussi mélanger les réponses possibles. Ensuite, je ne fais pas feedback a posteriori. Moi, je leur permets de regarder au fur et à mesure s'ils ont bien répondu. Donc là je passe moi en mode adaptatif, c'est-à-dire qu'ils peuvent retenter leur chance, alors après au sein de chaque question je peux dire si je prends en compte les, les nouvelles tentatives, c'est-à-dire que je peux mettre une pénalité à chaque fois que j'envoie une réponse. Si la pénalité est de 100%, évidemment je n'ai qu'une seule opportunité de gagner des points avec la bonne réponse. Option de relecture, je laisse tout cocher. Ensuite, apparence. C'est les petits avatars, donc ça je mets pas non plus. Euh, je peux faire un feedback global, c'est-à-dire euh, si quelqu'un a entre 80 et 100 je mets bravo. Si quelqu'un a entre 80 et admettons 50 je vais mettre bon travail, et s'il a moins de 50% de bonnes réponses, je vais mettre il faut revoir le cours. Ensuite je vais afficher sur la page de cours, alors si j'avais plusieurs classes je pourrais gérer par groupe les réponses au quiz. Différentes classes, je pourrais restreindre l'accès, par exemple, donner accès au quiz uniquement si d'abord on a été regarder la vidéo du cours. Achèvement d'activité, ça je vais leur permettre de marquer manuellement, et puis je fais enregistrer et afficher. Donc là pour l'instant, évidemment, mon test n'a aucune question, donc il faut que j'ajoute des questions. Donc je fais modifier le test, et donc ici pour l'instant je n'ai aucune. Question, la note maximale c'est 10, hein, c'est ce que j'ai mis dans mes paramètres. Donc je peux ajouter des questions. Alors c'est là que ça devient très intéressant. Je peux aller dans la banque, c'est-à-dire que si j'ai déjà fait des quiz dans d'autres cours, je peux aller les chercher. Je peux prendre une question aléatoirement dans ma banque, c'est-à-dire si j'en ai prévu suffisamment, ils peuvent refaire plusieurs fois la même activité, ce ne sont pas les mêmes questions qui leur seront posées. Et puis là, si j'en ai pas, je peux faire ajouter une question. Donc là, je vais la créer. Vous voyez qu'il y a plein de choses possibles, appareillement, appareillement aléatoire, calculer, choix multiple, réponse close, cliquer glisser. Alors si vous avez des besoins en la matière, je vous conseille d'aller rendre visite à Hervé et à Fanny qui sont nos deux référents dans l'établissement. Ici je vais faire quelque chose de simple, je vais demander choix multiple. Donc la catégorie de cette question, Alors, c'est là que c'est important. Ici, je suis dans la catégorie par défaut dans le cours qui s'appelle Moodle. Mais je peux le mettre dans toute autre catégorie. Par exemple, au niveau système, moi comme je suis administrateur, j'ai toutes mes questions. Ça veut dire qu'après, une fois que je suis dans n'importe lequel de mes cours, je peux venir piocher dans cette banque. Ici, je vais la laisser dans le cours. Ici, nom de la question. Alors ça pourrait être activité dans Moodle. Alors c'est une question à choix multiples. Donc là je vais leur demander quelles sont les activités possibles dans Moodle. Je vais mettre cette question sur un point. Je vais dire qu'il faut cocher plusieurs réponses. C'est-à-dire que je peux faire choix unique, choix multiple. Je vais mélanger les réponses possibles. Je vais plutôt les numéroter, moi, je n'aime pas trop abaisser là. Et puis là, je mets toutes les réponses possibles avec quel pourcentage de la réponse il représente. Donc là, il y a l'activité devoir. Je vais mettre ça pour 20%. Le feedback c'est une fois qu'ils ont répondu oui, elle permet de rendre des fichiers sur la plateforme. Ensuite je vais mettre l'activité game, pareil 20% de la réponse. Alors, ici, c'est bien une bonne réponse. Donc, type de jeu, ça peut être mot croisé, ainsi de suite. Le feedback est intéressant même quand la réponse est fausse, parce que vous pouvez leur expliquer pourquoi ils ont eu faux. Donc C'est jamais inutile. Par exemple, là, euh, l'activité partir en vacances... Elle n'existe pas. Je peux soit ne pas mettre de pénalité, mais je, peux, je vous conseille de mettre une pénalité de moins 20%. C'est-à-dire que si je coche une mauvaise réponse, ça me retire des points. Et là, je vais mettre hélas non. Alors comme j'ai besoin de 5 bonnes réponses pour faire mes 100%, je vais ajouter l'activité H5P. contenus, ça permet de générer des contenus interactifs, l'activité test oui elle permet de créer des petits tests, des tests même Ici, j'ai 20%, 4, 40%, 60%, 80%, donc il me faut une autre réponse pour arriver à 100% de bonnes réponses. Alors, une autre type d'activité intéressante, c'est par exemple feedback, qui existe aussi. Alors les feedbacks, ça permet de réaliser des sondages par exemple, de recueillir des avis. Moi je m'en sers pour faire un feedback du cours pour leur demander ce qu'ils ont pensé du cours. Donc là, je suis bon, j'ai bien euh, mes 100% de bonnes réponses. Le feedback combiné, ça c'est euh, si, si jamais ils envoient une réponse partiellement correcte, c'est-à-dire qu'ils ont oublié de cocher euh, des, des réponses possibles, eh bien ils auront partiellement correct et puis ils n'auront qu'un certain pourcentage du point qui est accordé. Euh, ensuite, si ils ont des fautes, ils ont coché des choses ne devraient pas, ben ils auront réponse incorrecte. Ensuite, tentative multiple. Donc là, c'est la pénalité. Donc 33%, ça veut dire que si je réponds une première fois, je gagne un certain nombre de points. À la deuxième tentative, je ne peux euh, gagner que deux tiers des points. Alors moi, en général, je mets 100% de pénalité. C'est-à-dire j'ai le droit de gagner des points une seule fois. Par contre, ça n'empêche pas l'élève de pouvoir continuer à essayer de trouver la bonne réponse tout seul. Et là, je peux faire enregistrer. Voilà, donc là j'ai ma première question, je peux aller la voir ici, pour voir un peu à quoi elle ressemble. Donc voilà, quelles sont les activités possibles dans Moodle Veuillez choisir au moins une bonne réponse. Donc là il faut expliquer aux élèves que si c'est carré, on peut en cocher plusieurs. Et donc là, je vais faire exprès de pas tout avoir bon, je fais vérifier. Et donc là, j'ai eu 0.40 sur 1. Pourquoi Parce que j'ai eu 0.20 plus 0.20 plus 0.20 égale 0.60, moins les 0.2 ici, donc il me reste 0.40. Et ici, euh, j'ai bien hélas non, la réponse est partiellement correcte. J'en ai sélectionné 3 de bons et cette tentative a reçu une pénalité de 1. Donc je peux recommencer à vérifier, sauf que euh, je n'aurai pas tous les points. Cette fois-ci, j'ai tout bon. Mais ma, donne, ma note est bien 0,40 sur 1. Alors, évidemment, une fois qu'on a fait plusieurs questions, on peut les déplacer et les remettre dans l'ordre qu'on veut. On peut changer leur poids dans la note. Donc là, si j'ai une note sur 10, dans l'idéal, il faudrait que je fasse minimum 10 questions sur un point. Et voilà